Aujourd'hui, Brigitte, je te présente un tour de John Quasafero. Alors, c'est un tour qui se fait avec un jeu de cartes. D'accord. Et comme tu l'as pu le constater un peu sur le tapis, j'ai mmh. des cartes de visite qui vont nous servir dans un deuxième temps à positionner ces, ces cartes. D'accord. Mais c'est toi qui vas faire le travail. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est dans un premier temps, euh, je vais poser les cartes sur, sur la table. Oui. Et à un moment donné, quand tu me diras stop, sur un endroit bien, bien précis, tu, tu poseras la carte de visite comme ceci. D'accord. D'accord Mais c'est toi qui vas faire le travail. D'accord. Alors, à moins que tu veux que ce soit moi qui distribue les cartes. Oui, vas-y. Et puis moi, je mets la carte de visite. Et tu, et tu me dis stop où tu veux. D'accord. Ça te convient Ça me va. Alors, c'est parti. Stop. Stop ici Ouais. D'accord, donc on pose la carte de visite. Tu es d'accord C'est net, c'est propre. Il n'y a, a, a, a aucune ambiguïté. D'accord mmh. Ok commence. Où tu veux. Stop. Ici Oui. Pas une de plus Non. D'accord. On continue. Tu vois, c'est très simple, c'est clair, c'est net. Mm -hmm. Quand tu veux. Stop. Stop ici Oui. Très bien. On va s'arrêter là, hein là On va s'arrêter là. On pourrait continuer, mais bon. Alors, je récapitule. Oui. Si j'étale le jeu, qu'est-ce qu'on voit on voit des cartes de visite, quelque part, là où tu t'es arrêté. Bien sûr. D'accord mmh. Alors ce que je vais faire, tout simplement, je vais prendre des cartes qui sont juste à côté. Donc ici, une, Donc ça je la pousse. Une deuxième. Mmh. D'accord. Une troisième. Et une quatrième. Qui est d'accord avec moi mmh. Le reste des cartes, on n'en a plus besoin. Alors, ce qui serait super sympa, c'est que là où tu t'es arrêté, bah, Qu'on puisse former un carré. Ce qu'on appelle un carré, c'est quatre cartes identiques. D'accord. Ça, ça serait pas mal pour toi Ça serait vraiment puissant. Bah, ça serait incroyable, <rire> je dirais. C'est mm. vrai Alors regarde, je retourne la première carte. Waouh Un as. Alors, là, rien pas. Là, j'avoue, déjà, c'est pas mal. Ah, oui. Ça veut dire que là, si la deuxième carte, c'est un as. Ça serait incroyable. Bah, ça, serait... ça serait sympa, non Tu trouves pas Ça serait magique. Alors on déjà. retourne. Un roi. Ah bah écoute, c'est déjà un bon début parce que roi, en as, roi, si là c'est une dame et là c'est un valet, on pourrait dire que c'est un début de suite. Bien sûr. D'accord, on regarde. Un 8. Ah, c'est oui, un 8. Bon, c'est pas si mal que ça quand même. C'est pas si mal que ça pour un début. D'après toi, ton choix était libre ou forcé Non, il était libre. Tout à fait. C'est vraiment là où tu t'es arrêté. Tout à fait. Mais pourtant, moi j'avais prévu que tu allais choisir ces cartes. Non. Tu me crois pas Non, je ne vois pas. Eh bien, je vais te le prouver, car figure-toi, derrière chaque carte de visite, il y avait marqué, par exemple, sur celle-ci, As de trèfle. Pour l'As de trèfle. Roi de carreau pour le roi de carreau. 8 de pique pour le 8 de pique. Et enfin, pour le 2 de cœur, le 2 de cœur. Ah bah alors là, je suis baba. Bon. <rire> Je m'attendais pas à ça, dit Sérieux Ah sérieux, je m'attendais à 4 as. Mais franchement. Alors, je suis.. Tu sûrement la question pourquoi cette carte allait oui, rester sur le cadre. Retourne là. Si, hein. Bah y a rien. Il n'y a rien. Elle, Elle est bien. blanche. Elle est blanche. Et tu sais pourquoi Non. Parce que ton choix était très limité. Car dans le reste des cartes, il n'y avait que des cartes blanches. Vers là. Et tu peux tout examiner. Ah, mais c'est magique! C'est invraisemblable! <rire> <rire> ah, je suis bluffée, alors franchement! Alors, c'est un effet qui s'appelle Jiminy Prédiction de John Guastaferro. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir! Bye bye!